Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Les Enfants de la République Frédéric Aziza Frédéric Aziza Radio-J Radio-J Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Sarah El airi Bonjour Bonjour Alors vous êtes né en 1989 à Romorantan précisément c'est votre anniversaire C'était votre anniversaire il y a quelques jours le 16 mars 1989 donc Romorantan dans loire Loir-et-Cher de parents marocains naturalisé français, père médecin anesthésiste et mère chef d'entreprise dans la restauration. Vous passez ensuite votre enfance à Casablanca avant de revenir en France. Vous faites vos études de droit à Nantes où vous militez ensuite en politique d'abord à l'UMP et pour Nicolas Sarkozy en 2007 avant de rejoindre le modem de François Bayrou en 2014 et aussi de vous engager dans le syndicalisme au sein de la CFTC. Point d'orgue de votre engagement politique. Vous êtes élu député modem de Loire-Atlantique en 2017 et réélu en 2022. Entre temps, vous êtes devenu en 2020 secrétaire d'État chargée de la jeunesse, puis reconduite à ce poste en juillet 2022. Alors, est juste de dire, Sarah et Laïry, que ce parcours, que votre parcours, fait de vous eh bien, une enfant de la République Une enfant de la République qui a eu la chance d'avoir beaucoup d'amour dans, dans sa famille, et dans le fond, moi, mon parcours, c'est celui de l'école, mmh. de l'engagement associatif qui m'a fait grandir, et des rencontres, des rencontres, qu'elles soient dire, syndicales, politiques, des rencontres sur, sur les marchés, oui c'est le rêve français et j'ai eu le j'en ai j'en ai j'en fais un petit bout le rêve français le modèle français hein ah, les deux alors né en france vous avez donc grandi à Casablanca au maroc qu'est ce que vous retenez de cette enfance marocaine sera la beaucoup de richesses mmh. euh, beaucoup de beaucoup de souvenirs des souvenirs d'une famille particulièrement joyeuse où on aime on aime vivre ensemble où les générations s'entremêlent mmh. ou euh, les la, la culture est présente la culture pour le coup marocaine mais aussi les fois et dans le fond ce que je retiens, c'est beaucoup de soleil, beaucoup de rire, beaucoup de beaucoup de journées La à partager. Quoi, hein Exactement, une culture particulièrement méditerranéenne euh, avec euh, beaucoup de liens, beaucoup de liens sociaux. Beaucoup de liens parce que c'est le Maroc et une famille qui ont été pour vous une sorte de, on va dire, hein, melting pot culturel et communautaire. Vous savez, euh, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille recomposée, alors comme des millions de français, mes parents mmh. ont divorcé euh, très jeune, j'ai euh, 4-5 ans euh, j'ai eu une famille recomposée avec un beau-père euh, italien sarde méditerranéen, qui est un amoureux euh, du Maroc euh, il s'est remis euh, en couple avec, euh, avec ma mère et il avait eu des enfants d'une première, première couche, beaucoup plus, plus âgés que nous, mmh. et qui euh, dans le fond ont composé cette grande famille euh, passée de deux à à plus de 5, 6, ça permet aussi bah, d'apprendre de l'autre, de partager. Euh, et je crois que c'est ce que je retiens le plus. Avec une particularité de cette famille recomposée, hein, vos, vos frères et sœurs, euh, sont aussi quelque part un peu juifs exactement il se trouve que la première couche de, de mon de mon beau père c'était était c'était euh, une, une, une, une juive marocaine et dont les enfants donc, donc il y a eu trois premiers enfants C'est mmh. farades euh, et ensuite il y a eu un troisième Giulio pour le coup avec euh, son autre notre compagne et puis il y avait nous moi et mon frère et donc dans le fond cette famille était était aux confessions euh, différentes, mais dans le fond, avec euh, beaucoup de communs, et ce commun, c'est euh, le goût du partage, euh, la présence des grands-parents, euh, la présence des voisins, des amis, et dans le fond, le goût de, de l'engagement, parce qu'on venait, on venait peut-être de confessions différentes, mais fondamentalement, notre famille, elle regarde euh, ce qui nous unit, ce qui nous réunit, et ses valeurs communes. Et donc, il y avait beaucoup de respect. Mmh. Du respect euh, de la pratique ou de l'absence de pratique, le respect euh, des temps des et, des euh, et des uns et des autres et des générations. La culture sépharade ça, ça parle pour vous ça, Ah oui, c'est les Dafina, c'est euh, c'est euh, beaucoup de fêtes, c'est beaucoup de partage, mmh. c'est euh, c'est un petit bout euh, un petit bout de soleil. Un petit bout de soleil parce que chez vous il y avait laïd, il y avait le ramadan, il y avait le shabbat, la mimouna et les autres fêtes juives. Du... Oui, il y avait hein Pâques et on fêtait on fêtait les Pâques, on fêtait euh, effectivement euh, le début du ramadan euh, ou encore euh, ou encore euh, les mimouna ou les shabbats, dans le fond, euh, on était dans un moment de partage de la foi ou de la pratique euh, mmh. de l'autre, de la fête de l'autre, et surtout, beaucoup de respect. Et c'était juste ça. C'est-à-dire que euh, tu pouvais faire ou ne pas faire, mais dans le fond, eh bien, tu partageais, tu partageais, tu célébrais, et c'est beaucoup d'unité que ça crée, et c'est ça qui compte. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi euh, dans cette diversité, mais dans le respect euh, des, euh, des cultures et des liens. C'est resté en vous, cette, euh, cet héritage – Marocain, Italo, séfarade. <rire> profondément, hein? euh, je suis Mais vous savez, cet héritage, il est profondément français, mmh. parce que s'il y a un pays dans lequel eh bien, on est nourri de ses racines, euh, dans lequel les, les, les, la, les différences sont des richesses, parce qu'il y a un commun, parce qu'il y a des valeurs et parce qu'il y a un socle, c'est la France. Mmh. Et donc cette France, elle euh, rayonne et elle rayonne par son universalisme. Ça veut dire que dans le fond, tu peux être à l'autre bout du monde, avoir euh, un cœur français et aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amour, be beaucoup, beaucoup de culture euh, locale qui est partagée. Et ça, c'est profondément français. Alors c'est profondément français. Alors justement, cette culture française, cette culture séfarade, cette culture marocaine euh, qui sont en vous, c'est ce qui vous a conduit à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des autres Et à construire Mmh. Et à construire des liens. La, la force, euh, je crois, de notre pays, mais aussi la force de, de l'éducation de mes parents, c'était euh, de jamais se résigner, de faire confiance, de, de finalement permettre, euh, que ce soit aux employés qu'ils ont pu embaucher, que ce soit dans le cadre des caravanes, on a fait beaucoup de caravanes médicales avec, avec pour le coup, mon père, ou, ou euh, des actions euh, associatives autour de l'école avec ma mère, ce, ce qu'elle nous a transmis, ce qu'ils nous ont transmis, c'est le fait de s'arrêter et d'être dans l'action. Prendre le temps d'être dans l'action, parce que on grandit, parce qu'on se nourrit, parce qu'on est fier de ce qu'on aime quand on les voit agir, agir contre une inégalité ou une injustice, mais aussi agir pour quelque chose qui nous paraît important. Et le lien, le respect de l'autre, la construction avec l'autre. Tendre la main, c'est quelque chose dans laquelle eh j'ai grandi et je crois que c'est l'héritage aussi de, de mes grands-parents. Vous avez grandi avec, on va dire, hein, un drame dans votre vie. Votre enfance marocaine a été stoppée net par un attentat qui a visé le Positano, le restaurant de vos parents. C'était le, le 16 mai 2003 à Casablanca, à vendredi soir. On a, on a parfois, malheureusement, des, des, des moments trop traumatiques. Mmh. Effectivement, c c ça a été un attentat. Quand tu as 14 ans, tu te dis pas que c'est possible, mais la folie, la folie d'hommes qui les amène sur le chemin du terrorisme, quitte à prendre la vie d'autres, mmh. amène au pire. C'est mortifère. C'est ce ce le, le fruit d'idéologie. Et dans le fond, la réaction de, de ma famille et celle de ma mère en particulier a été eh bien, de prendre, parfois, prendre la route. Prendre la route. Mais on va préciser les choses. On va. Rappelez ce, ce, cette journée, cette soirée du 16 mai 2003, une série de cinq attentats, pour la plupart des attaques suicides, donc dont celui qui a visé le restaurant de, de vos parents, qui a fait 41 morts, une centaine de blessés, avec notamment un mobile antisémite. Oui, il se trouve qu'il y avait, il y avait un mobile antisémite, c'était du, du terrorisme islamiste, et il visait notre restaurant. Parmi les autres qui ont été visés parce que nous avions des associés, des associés juifs marocains pour le coup. C'était, faisaient partie de la famille, c'est des amis de la famille. Et, et je crois que ce modèle finalement de culture qui, qui célèbre, qui s'unissent, qui regardent pas leurs différences, qui, qui, qui, qui, qui vivent dans le fond simplement, mais qui partagent, eh bien, déplaisait. Mmh. Euh, déplaisait, et pour le coup, le royaume du Maroc à l'époque avait réagi de manière particulièrement euh, ferme. Et Notamment et, le roi. Hein. Exactement, et parfois vraiment très offensive pour réapaiser mais aussi pour rappeler que dans au sein du royaume du Maroc euh, les la sécurité la paix était un droit quelle que soit sa confession et il a lutté il a lutté fermement contre l'islamisme terroriste et alors je suppose que cet attentat bah, vous aviez 14 ans à l'époque ça vous a marqué ça vous marque encore oui bien sûr ça marque ça marque d'autant plus que le terrorisme aujourd'hui euh, il touche plein de pays mm -hmm. euh, quelle que soit d'ailleurs euh, la situation du pays hein, euh, il touche tout le monde et il touche euh, qu'on soit euh, aisé ou un peu moins aisé, il touche qu'on ait une foi, qu'on la pratique ou pas, il touche des pays laïcs, il nous touche, nous, dans mmh. notre quotidien, mais surtout, il nous oblige. Et d'ailleurs, il touche, il touche en premier lieu les musulmans. Tout à fait. Il ouais. touche d'abord les pays musulmans. Euh, on, je pense évidemment au Maroc, mais on sait que les attentats se, se démultiplient. C'est là où c'est très différent de la religion. Mmh. C'est un mouvement idéologique. C'est du terrorisme. Ce sont des extrémistes. Et dans le fond, ces extrémistes, ils peuvent être de plusieurs fois, mais le plus dur, le plus important, c'est de bâtir de, de l'unité, de la cohésion. Et pour ça, il faut du créer lien. des moments du de rencontre, mmh. du lien. Et cette unité-là, on, on doit la construire et la bâtir dans notre pays. Il faut les esprits pour pas les laisser euh, se prendre. Alors, ce jour-là, votre mère elle décide de prendre la voiture mmh. avec vous, votre frère, et euh, elle fait mmh. ce jour-là, cette nuit-là, mmh. Casablanca. Tu en ville en voiture Je n'oublierai pas ce jour parce qu'il se trouve que je me souviens de cette voiture, c'est une Renault 19 dorée. De mmh. vous dire que je me souviens de cette voiture. On n'avait pas grand-chose dedans, on avait euh, principalement euh, nos amis euh, et maman, bah, comme je pense euh, beaucoup de mamans. Beaucoup de parents souhaitent euh, bah, se mettre, nous mettre en situation de voilà, de, de, de sécurité, de, de, de confort. Alors même que c'est très bousculant, c'est, ce sont des drames. Et euh, ce, cette nuit-là, nous avons perdu des amis, beaucoup d'amis de mes parents. Elle prend la route, elle traverse euh, le Maroc jusqu'à Tanger, euh, puis un petit bout euh, de l'Espagne, et puis euh, on prend le on prend le bateau de, Sète pour arriver, euh, de Tanger pour arriver à Sète et puis on traverse la France pour rejoindre mon oncle qui vivait à l'époque euh, à côté de Thionville et qui nous accueille. Il avait à, à ce moment-là un, un jeune enfant euh, parce que dans le fond, à ce moment-là, ce qui compte, ce n'est pas euh, le soleil, le lieu, euh, c'est de se retrouver en famille et de se retrouver aussi chez soi. Chez soi la et France, en sécurité. Euh, la France, c'est chez nous. Et alors euh... Passer comme ça du jour au lendemain, du Maroc, de la Méditerranée, du soleil, à la vie moins ensoleillée de, de, de Metz, c ça doit pas être simple il n'y a plus d'histoire de météo. Ouais. Ce n'est pas une histoire de météo. Moi, en tout cas, c'est les souvenirs. Cette hein, terre, ouais. Bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs. Cette, mmh. terre, cette terre mosellane mmh. c'est une terre euh, qui, qui est une terre d'accueil. Mmh. Et pour le coup, j'ai construit beaucoup de, beaucoup de souvenirs. Et Enrico euh, Macias, il dit les gens du Nord, vous vous dites les gens de l'Est. <rire> exactement. Ils ont du cœur et de la chaleur. Mmh. Et, et ce, que je, ce dont je me souviens, c'est cette arrivé dans ce, dans ce collège. Puis euh, d'abord, euh, puis, puis, puis au sein du, du lycée. Mais surtout, la rencontre avec des hommes et des femmes qui ont permis cette arrivée peut-être plus, de manière plus douce, il ne faut pas oublier que quand tu arrives de l'étranger, et peut-être plus dans un moment comme ça précipité, tu as besoin de bienveillance, tu n'as pas tout ce qu'il faut pour, mmh. euh, pour reconstruire. Il se trouve que moi, ma mère, à ce moment-là, euh, elle n'avait pas euh, bah, des bulletins de paye, on n'avait pas les déclarations d'impôts qu'on demande quand on veut louer. Et quelqu'un vous dit, a aidé à cette époque. Ouais, hein? Exactement. Et il se trouve que c'était un gendarme qui était le propriétaire de, de, de la maison et qui lui a dit euh, « Écoutez, madame, je, hein, je vous crois ». Je, je, et je, je suis sûre que euh, vous, vous serez quelqu'un de, de, voilà, de responsable, que vous allez payer vos, vos loyers, ce qui a été le cas bien sûr. » Mais ce gendarme, moi je ne l'oublierai jamais, il se trouve qu'il avait une petite fille, à ce moment-là, qui portait le même prénom que moi. Mmh. Donc ça, ça reste un élément marquant. Et puis une autre rencontre, qui était, euh, qui était un moment fort, ça a été quelques jours après la location, parce que c'était le plus dur, hein. c'était vraiment louer qui était le, le plus difficile. Ça a été une rencontre avec des bénévoles d'Emmaüs, mmh. on n'avait pas de déménagement. Et donc maman va, euh, parce qu'il fallait tout acheter, absolument tout, va au Emmaüs, euh, et pour acheter d'abord bah, les lits, les matelas, les, le canapé, euh, la vaisselle. On n'avait que, que, les, que les habits. Et une dame lui dit, mais madame, enfin, elle trouvait que c'était étonnant d'acheter tout. Mmh. Et euh, elle lui dit, mais ça enfin vous allez bien. Et puis maman bah, raconte euh, pas beaucoup, mais un peu, parce qu'elle a beaucoup d'orgueil. Euh, euh, elle ne sait pas et puis elle n'a jamais demandé euh, de l'aide. Et cette dame lui dit, mais vous savez, euh, la communauté Emmaüs, elle est aussi euh, là pour aider parfois des moments de, voilà, de, de fracture où, où il faut redémarrer. Et le lendemain, arrive un camion plein de déménagement pour vous. et depuis ce jour j'ai je, je, je, toujours cette conviction profonde que la roue elle tourne pour tout le monde mais on peut toujours aider quelqu'un. On, on sent l'émotion chez vous quand vous parlez de ça. Mais oui, mais parce que vous savez, euh, elle était chef d'entreprise, nous avions des restaurants. Personne ne peut imaginer qu'il y a un besoin, euh, mmh. même juste de réaménager un appartement. C'était mmh. pas... assez rapide, c'était rude. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on peut croiser euh, le parcours et le chemin d'hommes et de femmes engagés. Alors, d'hommes et de femmes engagés, de la bienveillance, est-ce que vous avez souffert aussi du racisme pas, euh, pas, pas moi. Je n'ai pas, pas, euh, pas vécu ça et surtout... Ce que je dis au quotidien, c'est surtout ne tombez pas dans des, dans des situations et des positions victimaires. N'attendez pas que, que, que ça arrive. Moi, je crois qu'il faut lutter contre le racisme. Je suis une militante antiraciste, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. Mais il ne faut, mmh. euh, faut pas hiérarchiser les discriminations. Il faut lutter contre toutes. Mmh. Donc, quand on, quand on lutte pour l'égalité, on lutte contre toutes les discriminations. Et... Donc il ne faut pas être dans une situation où quand tu es, que, quand tu es homosexuel, tu luttes contre l'homophobie, quand tu es... Euh... Tous les racistes, plus l'homophobie, c'est pareil. Hein absolument, toutes pareil. les discriminations. Dès qu'on nie la dignité humaine, dès qu'on nie l'égalité, alors on nie en réalité la République et notre modèle. Et donc c'est là où, euh, moi je pense qu'il faut être extrêmement fort, lutter, continuer à faire évoluer la loi, comme ce que nous faisons avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, avec des condamnations plus fortes, avec euh, euh, le fait de former euh, également euh, nos forces de l'ordre, nos associations, les enseignant, mais surtout, surtout, ne jamais faire de hiérarchie entre les discriminations. Et donc vous, vous ne faites pas de hiérarchie entre les discriminations, et vous êtes aussi une militante acharnée pour la laïcité et contre l'islamisme. Absolument, moi je suis acharnée, je suis une militante pour le modèle français, et ce modèle mmh. il est universaliste, ce modèle il est, euh, il est profondément euh, laïque, qui donne des ailes, et, et, et je suis profondément une militante de l'unité. Et le pire, pour moi, c'est ceux qui opposent l'unité de notre pays et la laïcité. Parce mmh. que la laïcité, ce n'est pas la négation de la foi. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, mais d'être, d'une certaine manière, dans cette communauté nationale. Et donc, je sais que... Je sais à quel point cette laïcité euh, libère, elle donne de l'énergie, elle te permet d'être ce que tu es. Elle ne te regarde pas comme euh, descendant d'une origine, euh, ce qui coule dans ton, dans ton sang. Elle ne te regarde pas comme euh, euh, l'héritier d'une confession que tu pratiques ou que tu ne pratiques pas. Elle ne te regarde pas en fonction de ton orientation sexuelle. C'est la France, c'est son modèle. Et la laïcité, c'est une des conditions, euh, une, euh, un de ses grands trésors permettant de vivre ensemble. Et ce n'est pas un mot valise. Le vivre ensemble, c'est un combat de tous les jours. C'est beaucoup plus facile de s'enfermer dans sa communauté. C'est beaucoup plus facile d'alimenter les haines et les jalousies. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher du commun. On va, on va reparler de la laïcité. D'abord, au passage, je crois que vous êtes aussi engagé dans la réserve de la gendarmerie pourquoi Et qu'est-ce que vous a apporté Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça vous a appris Vous savez, moi, euh, mon parcours, il est, il est très simple. À chaque fois que j'ai rencontré euh, ou que j'étais dans un lieu, je pense qu'on peut y apporter euh, sa pierre, son engagement. Mmh. Mon engagement, il a commencé hein, dans le monde associatif, euh, dans, euh, dans euh, le, le cercle des femmes de Loire-Atlantique. Et puis, j'ai eu la chance d'aller euh, faire euh, un séminaire au, à l'IHEDN, à l'Institut mmh. des Hautes Études de Défense Nationale, où il y a des civils et des militaires. Et j'ai découvert des hommes et des femmes qui, sous le drapeau, sous notre drapeau, bien s'engager pour la France, pour ses valeurs. Et je me suis dit, eh bien, à côté de chez moi, je peux aussi apporter quelque chose. Et j'ai rejoint la réserve de la gendarmerie nationale, puisque moi, j'ai un, un territoire qui est un peu urbain avec la police nationale, et beaucoup de gendarmerie. Et je me suis dit, bah moi aussi, je peux apporter quelque chose. Et si chacun se dit, euh, nous avons un pouvoir d'agir et nous avons une charge, une responsabilité, un devoir mmh. de participer à notre société, eh bien, il faut qu'on trouve quest ce qui nous passionne. Et moi, ces hommes, j'ai énormément de respect pour ces hommes et ces femmes, ces familles, qui prennent... Euh, eh bien, de leur euh, des bouts de leur vie pour participer euh, à ce lien, à cette sécurité au quotidien. Vous parliez, vous, vous parliez de laïcité il y a quelques instants. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui dit, je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Du dégoût. C'est grave. C'est du dégoût parce que euh, il, euh, il fracture notre pays. Mélenchon C'est un mensonge profondément. Il nie le fait que la laïcité est en réalité euh, euh, la base même euh, de l'unité et de la cohésion. Et donc euh, il fait du clientélisme. Mmh. Il alimente euh, ce qu'il y a de plus mauvais. Pourquoi vous dites clientélisme Clientélisme parce qu'il essaye de flatter euh, euh, des mouvements extrémistes en disant ça faut pas être naïf. Mmh. Et le pire, c'est qu'en faisant ça, euh, il nie euh, et il jette euh, un peu en pâture euh, et bien, des Français, parfois de confession euh, musulmane, en essayant d'alimenter de, des haines et des colères. La France, elle ne regarde pas ta religion. Mmh. Elle garantit ta foi ou ton absence euh, de pratique ou de foi. Et en faisant ça, au-delà d'appuyer sur, euh, sur euh, le clientélisme dont, dont il fait preuve, euh, il nie ce qui est un héritage français. Et alors un autre député, euh, enfin un député France Insoumise, président de la commission des finances, eric Coquerel, c'était le 19 octobre 2020 sur Sud Radio. Là, il a comparé la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période hitlérienne. Qu'est-ce que ça vous inspire ah bah Pour le coup, là, je condamne ses propos. Ouais. Je condamne totalement ses propos. C'est gravissime mmh. de faire euh, des comparaisons de ce genre-là. C'est euh, l'éducation du fait historique qui est nécessaire. Et vous savez, embrouiller les esprits, c'est les embrigader. Et donc c'est grave. Et quand on a euh, la charge et la responsabilité de porter une écharpe, vous savez, je suis, suis député pour moi ça veut dire beaucoup, c'est un mandat euh, de représentation du peuple France. C'est gravissime, c'est doublement plus grave. Et donc ces propos, bien sûr je les condamne, et... Qui remontent à trois ans. Oui, hein. ouais. yeah, ouais, mais pour le coup, porter, euh, de, dans la, porter par euh, un député, c'est doublement plus irresponsable. Est-ce que vous diriez que la société, notamment française, est malade de l'islamisme politique la société française, elle est minée par les séparatismes. Mmh. Et donc, c'est pour ça que le président de la République, dans son discours euh, des Mureaux, euh, a, a mobilisé toute notre société par euh, l'éducation, par le renforcement de, du renseignement, euh, avec la loi séparatisme qui renforce les principes de la République. On s'est donné des moyens juridiques pour lutter contre ça. Ce qui est certain, c'est que ces séparatismes, ils alimentent ce que je disais tout à l'heure, euh, les haines, les discriminations, voire amènent au pire. Mmh. Et je veux dire, euh, n'oublions pas. N'oublions pas ni les situations, ni les actes terroristes, ni euh, euh, ces coups de canif dans le pacte républicain au quotidien, que ce soit malheureusement parfois à l'école ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que le risque aussi, avec dans les semaines qui viennent, c'est pas la, la présentation par Gérald Darmanin de son projet de loi à immigration je pense. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, la proposition de loi portée par mon collègue Gérald Darmanin apporte des outils et des réponses nécessaires. Mmh. Euh, c'est une loi d'équilibre, c'est une loi qui va qui, est discutée, qui va être discutée au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui va être enrichie. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes un gouvernement courageux, qui euh, nie pas les problèmes, qui nient pas euh, les chemins pour les, pour les bâtir. On n'a jamais rien mis sous le tapis. Et donc, euh, on se donne les moyens euh, dans l'exercice démocratique eh d'apporter de, des réponses à la société française. Comment vous expliquez la résurgence de l'antisémitisme dans les quartiers populaires provenant de jeunesse radicalisée, souvent obnubilée par la haine d'Israël Et comment en est-on arrivé là la faiblesse du continuum éducatif, vous savez, comment, on, comment un, un, enfant, un enfant grandit il, il, il grandit parce qu'il est d'abord élevé par ses parents, la mmh. responsabilité des parents d'accompagner les apprentissages dans un monde où il y a énormément de réseaux sociaux, de, de propos haineux. Euh, on sait à quel point les algorithmes euh, provoquent parfois des bulles autour, autour des enfants. On sait qu'il y a des offenses. Vous parlez des réseaux sociaux. Hein. Oui, des réseaux sociaux. Et donc, du coup, la présence des parents, l'accompagnement des parents est essentiel. Mmh. Ensuite, après les, après les parents, il y a la place de l'école, des mmh. enseignants dans l'apprentissage des faits historiques, la place de la science, la, la place de l'éducation aux médias, l'esprit critique. Et puis enfin, euh, nous avons besoin de finalement de l'engagement de tous ceux qui accompagnent et qui encadrent les enfants. Je pense aux animateurs, au monde associatif. Et s'il si, n'y a pas une solidarité forte entre tous ces maillons de cette chaîne, s'il y en a une qui est défaillante, alors malheureusement les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, eh bien tombent entre les mains des discours les plus haineux. Et donc que ce soit des discours antisémites, racistes, homophobes, ou euh, parfois malheureusement absolument euh, euh, séparatistes, pour lutter contre ça, nous avons besoin que l'ensemble des adultes autour soit solide et revenir aux essentiels repères historiques. La valeur des mots, la valeur des comparaisons, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure je condamnais les propos du, Sénat, du député Coquerel, parce que ce mélange, cette volonté d'allumer des haines, d'alimenter des colères et puis surtout de pervertir les esprits, ne crée pas. Que le pire. Malheureusement. Alors, vous avez parlé donc de la famille, de l'éducation, de, de, des écoles, de l'école. Il y a aussi la presse. Euh, au passage, quand vous constatez cette semaine que le rappeur Médine, un compagnon de route des islamistes et des antisémites, est en une de l'hebdomadaire Politis, un, un hebdomadaire proche de la France insoumise, pour incarner l'opposition à la réforme des retraites, qu'est-ce que ça vous inspire Vous savez, moi, je. Nous sommes dans un état de droit, je crois qu'il a été plus d'une fois condamné. Alors on va préciser des choses d'ailleurs, Médine, hein. il a commencé par apparaître sur les réseaux sociaux... Portant un t-shirt siglé du mot djihad, avec un sabre à côté. Il a fait aussi la quenelle antisémite de Dieu Donné. Il s'est affiché sur les réseaux sociaux en faisant cette quenelle. Il s'est affiché avec l'indigéniste antisémite Oria Bouteja, avec Tariq Ramadan, ou aussi avec Kémy Seba, puis on en... il y en a d'autres, hein, condamnés pour antisémitisme. Voilà qui est Médine. Ah voilà, vous avez fait euh, le portrait, euh, pour moi, euh, d'un homme qui n'est certainement pas un rôle modèle. Mmh. Euh, ça, pour le coup. Euh... C'est très clair. Mais comme je vous disais, moi je crois à l'état de droit. Et comme vous l'avez rappelé, il a été condamné. Mmh. Maintenant, la presse dans notre pays est libre, il y a des lignes éditoriales. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias est absolument essentielle. Mmh. Il faut permettre aux, gens, aux enfants, aux jeunes, euh, d'avoir com la compréhension de, de ces lignes éditoriales pour pouvoir aussi eh bien, avoir l'esprit critique nécessaire et comprendre que tout n'est pas à prendre eh bien, comme ça vient. Et au contraire, de creuser, de débattre et surtout d'aller de, chercher des informations complémentaires. Et c'est le fruit de notre, c'est l'engagement de la politique jeunesse que je mène. Aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de la formation des animateurs, dans le cadre du BAFA, ou que ce soit ce qu'on fait dans le temps extrascolaire, moi, mon enjeu le plus grand, c'est de donner... Les moyens aux jeunes de s'émanciper, d'être des esprits libres, des esprits qui critiquent, qui vont chercher la contradiction, qui vont chercher les sources. Pas qui tombent dans du de l'idéologie euh, servie quasiment euh, au drive. Est-ce qu'il faut considérer que le choix éditorial de Politis, avec donc la site 1 euh, offerte à, à Médine, participe des dérives de la gauche mélenchoniste? Ah, ce qui est certain c'est que la ligne éditoriale euh, pour le coup euh, d'un certain nombre bah, de presse est, est connue et les proximités euh, politiques aussi pour le coup ce qui est malheureux c'est que moi je crois que la, notre jeunesse et la jeunesse de France a besoin de rôle modèle, elle a besoin d'énergie, elle a besoin d'hommes et de femmes qui font, qui leur donnent des ailes pas qui leur brisent leurs espoirs et les discours victimaires mortifères brisent les espoirs de notre jeunesse donc euh, dans le fond il n'y a, a pas de projet, il n'y a aucun projet en, en ayant euh, finalement euh, ces choix-là. Moi, euh, ma mission, c'est au contraire, déguiser les esprits. Alors votre mission, justement, vous êtes secrétaire d'État à la Jeunesse et, au, et du Service national universel. Euh, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il faut voir la main de la France insoumise derrière la mobilisation émaillée de violence euh, des lycéens et étudiants, jeudi dans les rues de Paris, mais aussi de Nantes, de Marseille, euh, contre la réforme des retraites et l'utilisation par le gouvernement du 49.3 vous savez, si je reviens sur euh, la réforme des retraites, mmh. c'est une réforme qui est nécessaire, qui est nécessaire, qui demande un effort aux Français, bien sûr, mais il faut rappeler qu'elle a été euh, énormément débattue à l'Assemblée nationale, au Sénat, qu'elle a été votée en commission mixte paritaire, qu'elle a été votée par les sénateurs par deux fois. Mais qui a souhaité le chaos Qui a amené le chaos Alors, La France insoumise la France insoumise, dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale, ils ont souhaité le chaos par de l'obstruction parlementaire. Ils appellent à enfreindre la loi. Ils n'ont ils pas permis le débat euh, serein. Alors même que pendant des mois, le ministre du Travail et la Première ministre ont consulté, d'abord les organisations syndicales, les groupes politiques, les représentants des, différentes, euh, des différents euh, groupes euh, également parlementaires. Et dans le fond, ceux qui ne font que bâtir le chaos, c'est la France insoumise. La France nationale. insoumise, c'est le parti de la Chionnie ah bah, la France Insoumise ne propose jamais rien à bâtir. Ils mmh. ne font que détruire. Et je crois que, historiquement, c'est dans leur idéologie. Et -ce donc, c'est dans leur ADN, ouais. le fait de détruire, le fait de créer le chaos, de créer l'opposition. Dans l'idéologie de, de la France Insoumise Totalement. Et de Jean-Luc Mélenchon Moi, j'en ai la conviction. Ouais. Et, donc, et par rapport à la violence, donc, à la violence des manifestants de, de jeudi soir Vous savez, la violence n'a jamais été une forme d'expression. Mais c'est la, la main de la France Insoumise, là-dedans je, je suis pas, pour le coup, Madame Irma, pour pour dire c'est la main de c'est la main de qui. Mais ce oui. qui est certain, c'est quand vous avez un mouvement politique ou des élus oui. qui appellent à la violence, c'est grave. Il la légitime, c'est grave. Euh, moi, je n'ai, je, je ne considérerais jamais que la violence est un mode d'expression. Au contraire, moi, j'ai salué euh, la, le le fait que les manifestations du début ont été accompagnées par les mouvements syndicaux parce que j'étais moi-même responsable ah, syndicale. Et bien oui. sûr. J'ai débattu, j'ai signé des accords, j'ai construit des points de consensus. Je viens d'une histoire et d'une d'une histoire syndicale, d'une histoire de dialogue, de consensus, d'un syndicat, syndicat réformiste, chrétien, hein. un syndicat qui mettait effectivement un chrétien dans, dans, son, dans ses racines, euh, quand il y a eu la scission entre la CFDT et la CFTC pour faire la minute d'histoire, mais pour moi il était, import il était important, ce, mon choix était vers cette organisation syndicale parce que c'était une organisation qui bâtissait, mmh. euh, qui créait des liens, et surtout qui mettait aussi la famille au cœur des échanges, et donc elle prenait en considération bien sûr la vie du salarié, bien sûr, mais aussi les conséquences que ça peut avoir sur ses enfants, l'équilibre entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'équilibre sur le temps personnel et le temps professionnel. Et je trouvais que quand on est un salarié, quand on est un travailleur, quand on est un parent, on n'est pas trois personnes, on est la même. Et c'est bien d'apporter cette lecture Mélenchon, apaisée. le 11 mars, je le cite, nous allons trouver une porte de sortie par la force. Quelle hein honte Quelle honte On n'a jamais, jamais rien bâti sur la violence ou l'opposition ou le fait de de détruire. Comment comment vous voulez... Euh, comment dire Ça, il disait ça le 11 mars, oui, on oui, précise oui. les choses. Hein, euh, jeudi, qu'est-ce qu'il a dit euh, Vendredi, pardon, qu'est-ce qu'il a dit J'encourage... Les manifestations spontanées dans tout le pays. Voilà. Un responsable politique qui a eu euh, qui a eu des, des, des qui a eu des, des mandats, euh, des mandats électoraux, la représentation, la charge de représentation. Qui voulait de être du président public. Hein. Qui voulait en plus être, euh, qui était candidat à l'élection présidentielle, qui appelle effectivement à l'achanlie et qui appelle surtout à ne pas respecter la loi. Il respecte à ne, il appelle à ne pas respecter notre état de droit. C'est ça le plus grave. C'est un, un, c'est une personnalité politique. Euh, pas vraiment démocratique l LFI, c'est un parti séditieux. Vous savez, euh, moi, euh, ce sont euh, mes adversaires politiques. Mmh. Euh, moi, je, je, je, pour le coup, je, je les combats. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont aujourd'hui sur les bancs euh, à l'Assemblée nationale, euh, qui sont du coup légitimes, puisque mmh. élus, élus démocratiquement. Moi, je viens du mouvement démocrate, un parti qui porte dans son nom le mot démocratie, et qui tient, à ses, euh, qui tient à ça. Mais un parti qui appelle, ou un homme qui appelle à la violence qui appelle au non-respect. Pour Mélenchon, c'est ça hein ben Aujourd'hui, quand on prend ses, ses, ses propos, euh, il appelle à ne pas respecter la loi. Et on ne peut pas avoir été législateur, être responsable d'un mouvement politique et ne pas appeler à respecter les règles qui sont les règles de notre État de droit. Ça veut dire que LFI et Mélenchon mettent de l'huile sur le feu ben Je crois que dans, ce leur, dans leur ADN, effectivement, l'embrasement euh, fait partie de leur méthode. Créer du chaos, créer un espace qui ne permet pas le dialogue. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Nous, notre majorité, elle n'a jamais, jamais quitté la table des négociations, ni avec les organisations syndicales, ni avec les autres mouvements. D'ailleurs, la réforme des retraites a été énormément améliorée. Le texte qui a été, qui a été présenté à la commission mixte paritaire, il a été enrichi Mais par les parti pas passé politique. dans l'opinion J'entends, mais, pas mais, mais parce que c'est. Mais parce que c'est. Mais oui, mais ça a été, ça a été débattu, ce n'est pas passé à l'Assemblée parce que ce n'est. Parce que la New Pest n'a pas souhaité permettre ça, ils ont fait de l'obstruction. Mais dans le fond. Non, mais il a fallu républicains... passer par le 49-3, donc il n'y oui, a pas eu de majorité. Les républicains hein. ont amélioré le texte, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Notre majorité, les modems, les élus modems, les élus horizon, les élus de Renaissance, ont apporté un certain nombre d'avancées. Je pense aux carrières longues, je pense aux, aux, aux, à un certain nombre. la clause de revoyure pour les modems, je pense, bien sûr, au. à la. au rendez Médical à 45 ans et à 60 ans, il y a eu énormément d'avancées. C'est pas passé, c'est pas passé. Mais ça a été voté d'abord par le Sénat et puis en commission mixte. Non, mais c'est pas passé dans la tête des gens. C'est un problème de communication, réforme, de stratégie politique. C'est une réforme, ouais. vous savez, où ce n'est pas l'intérêt personnel qui prime. C'est une réforme où c'est l'intérêt de la France qui prime. Je vais vous donner juste un exemple. Quand vous prenez la responsabilité et la charge de faire porter nos retraites, la, nos retraites sur nos enfants aujourd'hui, ça veut dire que demain ils auront à payer. La leur, mais aussi celle, la dette qu'on leur a transmise. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc oui, parfois, c'est nécessaire, et je crois que c'est la grandeur de la de, de la vie politique, et c'est la responsabilité du président de la République que de faire passer l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation, au-dessus des intérêts, parfois... Eh bien euh, des intérêts individuels, et ça a été des opportunismes politiques. Ça, ça a été le comportement d'une partie eh bien des opposants. Pour revenir aux violences de, de jeudi soir, est-ce qu'on est passé à une autre étape, plus violente de la contestation Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation, de gilonisation de la contestation de l'opposition à la réforme des retraites Est-ce que le 49.3 n'a pas mis le feu au pays Le 49.3 le 49 est un outil démocratique, mais, mais les conséquences, est-ce qu'il est, est okay. qu a mis le, le, le feu au pays Moi, Très, très, très simplement, et très pourquoi euh, Pourquoi il y a eu un Parce que d'abord, une opposition NUPES à l'Assemblée nationale n'a pas permis le débat et le vote en première lecture, mmh. mais, ce, mais ce texte a été débattu pendant des dizaines d'heures. Il a été voté, il a été revoté. Et puis, j'ai envie de vous dire, chacun pourra prendre ses responsabilités. Il y aura euh, certainement des motions de censure, le débat aura lieu Donc en début demain, de hein. semaine, demain, exactement, et chacun devra prendre ses responsabilités. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une réforme qui a été améliorée, débattue par les parlementaires, qui doit nous permettre eh bien, de ne pas baisser les pensions de retraite, de permettre une revalorisation des plus précaires, mais aussi la réalité c'est ça, de ne pas augmenter les impôts, parce que ceux qui payent en général l'augmentation des, des impôts, eh c'est les classes moyennes, et pour ça nous nous refusons à ça. La question qu'on se pose de Peugeot du soir, est-ce que le 49.3 n'a pas mis le feu au pays Le 49.3, c'est c'est un outil, c'est un outil constitutionnel totalement légitime, et encore une fois, avant le 49.3, il y a eu Plusieurs votes qui ont eu lieu au Sénat, en commission mixte paritaire. Il y a eu des votes qui ont validé à plus de deux fois ce texte. Ce n'est pas le texte du gouvernement hein, qui, a, qui a été présenté. Ça a été le texte enrichi par les deux assemblées. Et demain, il y aura une motion de censure sur laquelle chacun pourra s'exprimer et prendre ses responsabilités. Qui est responsable du blocage C'est la majorité ou CLR le blocage, quel blocage Le fait qu'il n'ait pas pu y avoir de vote sur le projet de loi et qu'il ah ait fallu qui utiliser le 49.3. Les responsables du blocage, ce sont les hommes et les femmes qui ont fait de l'obstruction parlementaire et ça a été la NUPES à l'Assemblée nationale qui n'a pas permis le débat, le vote, alors même que la majorité souhaitait voter. La majorité souhaitait mettre en œuvre et du coup assumer le vote jusqu'au bout puisqu'ils ont enrichi euh, ce texte. Maintenant, la responsabilité qui est la nôtre, celle évidemment du gouvernement de la première ministre et du président de la République, c'est de garantir eh bien une réforme nécessaire, enrichie mais nécessaire dans l'intérêt de la France, même si malheureusement eh bien c'est une réforme qui demande de l'effort, mais un effort juste et je crois que c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous attendez Il faut du être débat... courageux pour faire cette réforme. Qu'est-ce que vous attendez du débat de censure de demain euh, Est-ce que le gouvernement peut tomber Est-ce qu'Elisabeth Borne ne sort pas affaiblie de la séquence et Emmanuel savez, Macron Vous savez. L'essentiel, c'est de protéger notre système par répartition. Mmh. Et ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas laisser les plus précaires ne pas avoir de retraite parce que le modèle est un modèle autre par capitalisation ou autre. C'est protéger les plus petites retraites parce que nous sommes dans une période inflationniste et ne pas laisser des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie être dans des toutes petites pensions. C'est permettre de corriger aujourd'hui, malheureusement, les inégalités de notre marché du travail. Mais surtout, surtout, de ne pas faire peser aujourd'hui, le modèle, le, le modèle de, de la retraite par répartition sur nos enfants, parce qu'aujourd'hui on emprunte pour payer les retraites et si demain on veut qu'ils aient une retraite eux, et eh bien il faut faire cette réforme courageuse. Et la question, est-ce que Elisabeth Borne ne sort pas affaiblie de cette séquence Note, La première ministre Elisabeth Borne comme l'ensemble du gouvernement a beaucoup travaillé, a beaucoup débattu, construit, bâti. Moi je vois une première ministre dont je suis fière, qui a énormément euh, mobilisé et construit cette majorité nécessaire mais surtout, elle a pris avec beaucoup de courage, le choix eh bien, de poser notre responsabilité, notre responsabilité devant eh bien, les assemblées pour une réforme nécessaire, encore une fois, celle des retraites pour garantir que les pensions augmentent et garantir qu'on puisse les payer. Alors, demain. pour Emmanuel Macron, il va falloir rebondir. Ça passe par quoi Par un remaniement, un remaniement d'ampleur ou par de nouvelles réformes Vous savez. Euh je pense que quand on appartient à eh bien, un gouvernement courageux qui ne choisit pas l'opportunisme politique ou les intérêts personnels ou même la popularité, mais l'intérêt des Français, eh bien, on continue à réformer eh bien, la santé, l'hôpital, l'école, bien sûr. La mère des batailles, c'est l'école. C'est ce qui élève les esprits, c'est ce qui garantit l'égalité des chances, c'est ce qui lutte contre les, contre les fractures et les haines. C'est ce qui permettra demain de lutter contre l'abstention. C'est ce qui permettra demain d'avoir un pays beaucoup plus uni, mais surtout un pays qui se fait confiance et qui n'est pas défaitiste. D'ailleurs, vous parlez de l'école. Vous êtes plus à l'aise en tant que ministre sous la responsabilité de Jean-Michel Blanquer ou de Papendieri vous savez, moi, je suis une ministre en charge de la jeunesse et du service national universel mmh. qui a eu la chance, sous Jean-Michel Blanquer, eh bien, de porter, euh, évidemment, les combats qui étaient les nôtres. Et aujourd'hui, avec Ndiaye de construire le service national universel, avec également Sébastien Cornu, puisque j'ai la chance d'avoir euh, une, double, une double entrée, celle de l'éducation nationale, puisque je travaille avec les enseignants et les associations d'éducation populaire, et avec les armées, pour construire le service national universel. Alors, justement, parler des réformes, des réformes à venir. celles qui vous concernent, c'est-à-dire, on va en parler, c'est... La mise en place du service national universel sur le temps scolaire, comment ça va se faire, comment ça va marcher et ça va être sur euh, effectif à partir de quand Vous savez, le, le service national universel euh, aujourd'hui, nous le faisons parce qu'on ne peut pas faire des constats pendant des mois, pendant des années en disant regardez notre jeunesse elle est fracturée, regardez notre jeunesse elle vit dans des situations pas égales quand on est en territoire rural ou en territoire urbain. Euh, on, on, on, on regarde, on constate et on ne fait rien de très massif. Moi, mon enjeu pendant ces trois dernières années, ça a été de porter des politiques jeunesse, de regarder la jeunesse dans sa diversité et surtout d'aller bâtir ce commun, ce temps qui n'existe nulle part ailleurs, en complémentarité de l'école et en complémentarité de l'engagement associatif. Pour qu'un jeune de Trappe puisse rencontrer un jeune Nantais et un jeune du, 7, du 7e arrondissement de Paris et un jeune de Guéret. Eh bien, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu. Et dans le fond, Alors justement, il il vous a, lieu. je vous interroge to all 30 secondes. Est-ce qu'à travers le service national universel, euh, vous n'êtes pas en train de réparer, quelque part, les conséquences de la suppression du service national Le service national universel a vocation à créer du commun, mmh. de créer de l'unité. Ce n'est pas le service militaire, mmh. ce n'est pas, euh, pas non plus une colonie de vacances, c'est un temps nouveau qui se construit euh, sur le meilleur de l'école, le meilleur de l'école, sur le meilleur de l'éducation euh, associative, populaire, et le meilleur de l'esprit euh, et de nos armées. Pourquoi parce que, dans le fond, ce sont 15 jours dans lesquels les jeunes y sortent de leur département. Alors préciser justement les choses. Parce que précisez oui, c'est particulier. Ouais. En fait, le service national universel, quelque chose de nouveau. Mmh. Alors on a l'habitude de comparer avec ce qu'on connaît, mais pas là. On sort de son département, on arrive dans un centre, souvent des centres de vacances. Et pendant 15 jours, eh bien, on est entouré de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont entre 15 et 17 ans, qu'on ne connaît pas, qui ne viennent pas des mêmes établissements scolaires. On est en uniforme, on a des rituels républicains, on a surtout la rencontre avec la République, parce que dans le fond, on découvre nos institutions, nos collectivités. On, on lève un drapeau le matin, on chante une marseillaise ensemble, mais on a accès à dormir, des médecins... Alors. Oh, pas du tout. Ce ouais. n'est absolument pas l'armée, dans le sens où il n'y a aucun maniement aux armes. L'objectif du SNU, c'est de, de créer un accélérateur de confiance et donc un accélérateur d'égalité de, de, des chances. On présente... D'égalité des chances, d'intégration Bien sûr ouais. De construction de, de notre identité nationale commune, de donner ce patrimoine-là à chacun de ces jeunes, de lui donner confiance en lui et en son pays. C'est la France de la confiance dans sa jeunesse. Et demain, une France forte, une France unie, c'est une France... Où sa jeunesse, elle prend pleinement sa part. Et nous, on ne veut pas bâtir une France alors, sans cette jeunesse. Alors, on lui donne les moyens, et eh bien de d'être euh, engagé dans le monde associatif, dans le monde militaire, puisque propose un certain nombre d'engagements après volontaire sur le dans le monde militaire après ou, 18 ans, hein. dans, bien sûr, ou après donc avec maniement des armes, hein. ben, un engagement militaire ouais. au sein de nos et, réserves. Et alors la question qui se pose, service national universel obligatoire ou pas Le président de la République va avoir l'occasion de s'exprimer euh, euh, bientôt. Mais vous, mais vous, vous êtes mais, responsable vous savez, de moi, dossier. Moi, ma mission, elle est très ouais. simple. Elle est de permettre à un maximum de jeunes de le faire. Ça va faire plus de trois ans que nous le faisons. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 2000 jeunes qui faisaient le SNU. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 des, des, des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne se seraient jamais oui, croisés. obligatoire ou pas le débat sera ouvert, un débat parlementaire sera ouvert. Que vous souhaitez Moi, je souhaite que ça, que ça soit utile au maximum des jeunes, ou quel que soit maximum, le chemin, je dire des... oh, le maximum bon. des jeunes, pour ne pas créer des inégalités, ni de classe sociale, ni de territoire. Et ça va coûter combien C'est un investissement. Aujourd'hui, c'est 140 millions pour euh, plus de 50 000 jeunes. Mais dans le fond, c'est le plus bel investissement qu'on puisse faire parce que celui-là, celui-là. On le fait dans notre jeunesse et cette politique jeunesse très large, avec euh, évidemment, je pense très largement euh, aux autres euh, formes d'engagement, au Bafa qu'on peut célébrer parce que ça repart, euh, ça repart euh, l'engagement euh, dans nos classes défense, dans l'engagement. Mmh. C'est ce qui donne le sel de notre modèle. Pourtant, social. pourtant, cette annonce d'un service national euh, au euh, billet euh, universel, ça, à la, ça, ça a créé, ça a lancé des polémiques, notamment par, euh, des lancées par LFI, qui vous accuse de mettre euh, au pas la jeunesse à travers un dispositif distillé coûteux qui ne remplit aucun objectif légitime en termes de défense, d'éducation, d'assertion. Euh, le député élevé Benjamin Lecaille, considère, il a dit à l'Assemblée, que la République ne censure pas à coups de pompe de défilés grotesques ou en portant des casquettes ridicules, et puis aussi des inquiétudes chez les syndicats, notamment le SNES-FSU. Qu'est-ce que vous leur répondez ils caricaturent. Tous. Ils caricaturent totalement. Bah caricature totalement le dispositif et je les invite d'ailleurs à aller voir euh, et à aller écouter les témoignages de ces jeunes. Mais je veux dire, le plus, le plus condamnable, c'est qu'ils se moquent de jeunes garçons et de jeunes filles entre, qui ont, qui ont 15-16 ans, qui prennent 15 jours de leur temps pour Donc vous dites former. 50 000 qui sont actuellement... Et bien sûr, ils se moquent hein. d'eux. Ils, ils, ils, ils se moquent de leur engagement. Ils se moquent du fait que ces jeunes sont partis euh, découvrir l'autre, qu'ils ont appris les gestes qui sauvent, qu'ils ont, ils ont été fermés en cas de catastrophe Une naturelle. Une polémie qui n'a pas de sens c'est honteux, mmh. c'est idéologiquement honteux. Le débat un jour arrivera. Au sein de nos assemblées. Et à ce moment-là, ils devront assumer le fait qu'ils ne souhaitent pas investir dans la jeunesse, qu'ils souhaitent les priver finalement d'égalité, d'engagement, qu'ils souhaitent les priver de l'apprentissage, de la citoyenneté. Et, et qu'est-ce voilà qu qu que vous répondez aux syndicats, notamment CES sub qui, qui pointent notamment la perte de deux semaines de cours ainsi et les difficultés à organiser un séjour imposé Qu'est-ce que vous répondez L'organisation des séjours aujourd'hui, elle est portée par euh, euh, mon administration et avec euh, des associations, un certain nombre d'associations d'éducation populaire. Moi, je, le, je leur dis participer à la construction, regarder à quel point ça, ça permet à des jeunes de découvrir, de grandir, d'avoir confiance en eux, et surtout demain de bâtir une société plus unie. Ça ne veut pas dire que les réformes de l'école ne doivent pas continuer. Mmh. Le SNU ne résoudra pas tous les maux de notre société. Parce par contre, ce qui est certain, c'est que c'est peut-être un temps fort, un temps fort d'unité nationale. On ne peut pas passer notre temps à dire que notre société est fragmentée, qu'elle est archipélisée, et qu'on n'investisse pas dans ce qui permet de créer de l'unité. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « ça va embraser la jeunesse » pas du tout. Il suffit de regarder les jeunes qui ont fait le SNU. 9 jeunes sur dix qui ont fait le service national universel sont extrêmement satisfaits, très satisfaits de ce projet. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ceux qui vont chercher la polémique, eh bien, en réalité, ils ne veulent pas donner des, des, des, de l'énergie, des aides. Ils n'ont pas confiance en la jeunesse. Moi, ce que je vois, c'est une jeunesse qui doit vivre plein de défis. Ces défis sont multiples. La planète... Le tra la transformation environnementale, la question du, euh, de, de, de la dislocation, du séparatisme, la transformation et euh, ce qu'amène le, le numérique. Le fait que les dix, dans les dix prochaines années, les métiers, plus de la moitié, on, ils ne les connaissent pas. Comment on les aide Comment finalement on n'est pas dans une reproduction sociale Et eh bien ceux qui, ne, qui veulent lutter contre ça, ceux qui veulent vraiment mmh. créer, recréer cet escalier social français, eh bien ils investissent en réalité, ils investissent dans la jeunesse alors, et au plus haut point. Alors certains proposent une autre solution, l'idée d'une allocation jeunesse à tous ceux qui sont dans la possibilité de travailler et qui suivent mmh. des études ou qui se trouvent en formation. Est-ce que c'est d'actualité C'est les condamnés euh, en réalité à la pauvreté. Ouais. Ce que nous avons fait, c'est le contrat d'engagement jeune mmh. pour des jeunes qui sont dans des difficultés. Mais... Tu, tu verses une, une aide financière, bien sûr, parce que tu en as besoin et que mmh. notre pays, il s'honore à aider ceux qui sont en situation difficile. Mais quand tu as entre 16 ans et 25 ans, c'est-à-dire avant l'âge d'avoir le RSA, mmh. tu as, nous avons la responsabilité en tant que grand pays de lui donner les moyens de trouver une formation, un emploi, de résoudre parfois des difficultés sociales, d'addiction, de santé. Ça s'appelle le contrat d'engagement jeune. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des droits, il y a des devoirs. Notre devoir, c'est d'accompagner la jeunesse, de lui donner les moyens de s'en sortir, pas de la condamner dans des trappes et des choses trappes à la pauvreté. Et pourtant, une partie de la jeunesse sans, a, a vécu comme... Vu, avait, se vit pardon, comme la génération sacrifiée de la crise sanitaire et aujourd'hui de la réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez ça Et est-ce que c'est aussi votre sentiment Moi Vous savez, déjà, ceux qui parlent de la jeunesse, ils se trompent, ils se mettent le doigt dans l'œil. Il n'y en a pas une, c'est vrai. On peut, à 18 ans, eh bien, on peut être parent, on peut être jeune rural, jeune urbain, on peut être jeune en train de faire des études. En réalité, il y a des jeunesses. Donc déjà... Mmh. Arrêtons de créer une, homo une homogénéité Elle est diverse Et donc si on est honnête, eh bien, on regarde chacune d'entre elles Moi je vois des jeunes qui travaillent, qui euh, essaient de s'en sortir Qui se mobilisent, qui s'engagent dans les assauts. Je vois des jeunes plus en difficulté Parce que parfois ils n'ont pas l'aide familiale permettant de, voilà, de gagner, de conquérir le monde mmh. Moi je veux une jeunesse audacieuse, ambitieuse Qui a foi en la République, qui a foi en la France Et pour ça, eh bien, il faut créer des rencontres Et donc quand j'entends je, quand ça, je me dis mais, Un, vous vous trompez Deux la force qu'on mettra dans notre jeunesse, c'est de lui permettre eh bien, de répondre à tous les défis qui l'attendent. Ça veut dire quoi Renforcer l'école, renforcer le travail, aller chercher le plein emploi. On a le taux de chômage le plus bas des 40 dernières années. Et c'est ça... grâce à des réformes que ce gouvernement a fait. Et c'est comme ça que vous ferez en sorte que la jeunesse ne lâche pas prise Bien sûr, parce que son avenir, aujourd'hui, il dépend des, de, de mesures courageuses qu'il faut faire. Et peut-être pas populaire, c'est vrai. Mmh. Mais quand on fait la réforme des retraites, eh bien on garantit, entre autres, le modèle de la retraite par répartition. Un, ça veut dire un modèle de solidarité entre les générations. Ça veut dire qu'il faut accompagner nos aînés et accompagner nos plus jeunes pour qu'ils puissent eh bien, tenir cette, cette unité-là. Merci en tout cas à Sarah Elahiri d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio-J à dimanche prochain. Merci. Merci à vous et bon dimanche.